Bonjour, je m'appelle Vanessa et mon projet c'est YouMyD, ou YouMyD en français. Euh, L'idée c'est de créer une plateforme bienveillante qui est un guide pratique pour toutes les personnes qui aimeraient passer à la consommation responsable sans effort. Par région et par thématique, trouver tout ce qui se fait autour de chez vous et vous inspirer pour euh, des pas supplémentaires. Et... Depuis Alternativa, je vous dis qu'il fait beau, il fait chaud, il y a une bonne ambiance, la bonne musique. Venez nous dire bonjour